Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de la rentrée littéraire, Le Jardin Arc-en-Ciel, de Ogawa Ito. C'est l'histoire d'Izumi, qui est une mère célibataire qui élève seule euh, son fils unique, qui va rencontrer euh, une jeune lycéenne qui est en terminale, dernière année, euh, qui s'appelle Chiyoko. Et ça va être ah, le coup de foudre. Elles vont tomber amoureuses euh, environ euh, 24 heures et elles vont décider de fuir loin de la ville et de s'installer dans la montagne toutes les deux avec l'enfant de, de Izumi et euh, en plus uh, Tioko et bah euh, elle est enceinte aussi et du coup elle va avoir une petite fille et donc elles vont Faire leur petite famille comme ça dans une baraque un peu pourrie euh, qu'elles vont retaper petit à petit. Comme elles savent pas trop quoi faire et que bah, c'est compliqué de trouver un travail, etc. Et que il bah, y a des gens qui pitchent sur elles dans le village. Elles vont décider d'ouvrir une maison d'hôtes qui va s'appeler la maison arc-en-ciel, parce qu'elles vont mettre un, un grand drapeau arc-en-ciel euh, à leur fenêtre. Et donc elles vont accueillir tous les gens qui veulent venir dans leur maison d'hôtes, y compris beaucoup de couples homosexuels, etc, qui sont rejetés autrement, et qui peuvent pas forcément sortir en couple, tout ça, tout ça. Et puis voilà, c'est l'histoire de leur vie, et c'est mignon. Pour ce qui est des thématiques abordées dans ce roman, et bien bien sûr, c'est de la romance, et ça parle d'amour <rire> Ça parle aussi d'homophobie et de préjugés et de rejet de façon assez réaliste d'ailleurs, je trouve. On a aussi la question, bien évidemment, de l'homoparentalité, de comment élever deux enfants euh, lorsqu'on est deux femmes, comment ça se passe quand on veut les mettre à l'école, euh, comment ça se passe quand il y en a un qui est malade, etc. Et le regard de la société là-dessus, bien évidemment. C'est aussi l'histoire d'une famille recomposée qui va essayer de se faire accepter dans un village euh, qui est pas trop habitué à ces trucs-là, et qui vont petit à petit se faire leur place et euh, pouvoir vivre bah, la vie euh, qu'elles avaient toujours rêvée. À la fin, on passe aussi sur des sujets euh, liés à la maladie et au deuil. Je vais pas vous en dire plus, mais voilà, c'est quelque chose qui est présent dans le livre. Mon avis sur le jardin arc-en-ciel, je l'ai lu assez rapidement et à la fin, et ben bah, j'étais contente. Voilà les personnages sont attachants, on y croit à leur histoire et on a envie de les suivre et quand ça va mal pour elles on a envie que ça aille mieux et voilà on, on continue à lire parce qu'on veut savoir ce qui va se passer et comment elles vont s'en sortir etc. C'est le genre de livre qu'on qu regarde comme on regarde un, un bon film un petit peu l'hiver avec genre un plaid sur les épaules et euh, une tasse de chocolat chaud ou de café chaud ou de thé chaud ou de ce que vous voulez de chaud. C'est une histoire bienveillante qui aborde euh, des des questions de société qui sont importantes comme l'homoparentalité, le jardin arc-en-ciel, ça montre que la vie, même s'il y a des hauts et des bas, et bah on peut quand même y arriver, on peut avoir une belle vie. Si vous avez envie de lire une histoire d'amour, si vous avez envie de lire une histoire d'amour entre deux femmes surtout, et bah c'est vraiment le livre parfait, je trouve, pour répondre à ces attentes là. Si vous avez aimé des livres comme Simon entre deux rives, du bout des doigts, Mémoire d'elle, et bah. Et ça peut correspondre à vos goûts. Et si vous êtes amateur de littérature japonaise, c'est aussi l'occasion parce que ça en est. J'en ai fini avec le jardin arc-en-ciel. J'espère que je vous ai donné envie de le lire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et en attendant, portez-vous bien. Ah ouais Bon c'est pas grave. Ah merde, c'est là en fait. Ça. Ah oui, c'est une bouilloire. Ouais. ouais, je sais, mais la mienne, elle fait pas de bruit. Non, je... Désolé. Hein.